Je reste à la maison Donne-moi une raison d'aimer l'hiver Ah c'est nul, il fait froid et il y a de la neige Ça glisse Non mais de, de me donner une, une bonne raison Franchement, franchement, je vois, pas. je vois pas Si on peut manger de la raclette Tu peux en manger en été si tu veux aussi Oui bon bref, non c'est pas ça. Non mais... oh. Moi je vais te donner une vraie raison d'aimer l'hiver. Les soldes chez Eneba. Et oui, c'est la quatrième et surtout la dernière démarque des, des soldes d'hiver. Tu as 11% de réduction sur tout le site Eneba. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Achète tes jeux à prix cassé. Clé Steam, DLC, Epic Games, Origin, PlayStation, Xbox, Kaido. Moins 11% avec le code hiver HIV11R. Fais vite, tu as jusqu'au 7 février. Lien en description. Ah, Salut à toutes et à tous, il est 16h, Lime M compagnie J'espère que vous allez tous très bien Les amis, pour ma part, ça va nickel Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui Pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster La deuxième vidéo sur le Coaster, euh, le coaster Sur le parc d'attractions de type tropical Et vous le voyez sous vos yeux, pas mal de changements Surtout pas mal de nouveautés Vous l'aurez compris, on a fait récemment et eh bien un live sur Twitch ça devait être je crois mercredi soir si je ne dis pas de bêtises Vers 20h20 les amis n'hésitez pas à me suivre évidemment en live en ligne sur Twitch Je fais un petit peu de, du streaming finalement Et on a fait quand même pas mal de choses comme vous pouvez le voir Dans un premier temps le tout premier coaster que je vous ai présenté J'y ai pas apporté de retouches au niveau du layout Finalement euh, si quelqu'un veut se dévouer pour fluidifier le coaster je suis preneur Manifestement pour le moment il n'y en a pas mais je, je peux parfaitement le comprendre et d'ailleurs merci pour vos commentaires justement sur la vidéo euh, je me suis pas fait incendier par les coaster fans pour le moment <rire> pour le moment en tout cas par contre j'ai rajouté un peu de végétation euh, au niveau de la fin du euh, coaster donc j'ai rajouté un peu de végétation avec euh, ici la petite laine qu'on a fait en live Etc et euh, Pareil j'ai rajouté des pierres ici euh, On a commencé le chemin J'ai un petit peu continué le parking également Durant le live avec ici un, un Alors oui on va peut-être commencer par le commencement Là l'idée c'est de pas trop surcharger On s'en fout c'est juste pour se dire qu'on a un parking Voilà l'idée c'est pas de faire de la déco à 100% Par contre donc là on dit que les véhicules viennent de là J'ai fait des tests les bus ils peuvent passer Ils s'arrêtent là pour déposer les, les gens euh, évidemment passage piéton pour les visiteurs qui viennent réellement de là Le bus il, il fait quoi Il passe par là, il fait demi-tour là Il fait demi-tour comme un petit peu un, un rond-point comme ça il raille aucune voiture, aucun problème et il repart Ça passe totalement, ça peut créer des, des ralentissements, des bouchons Déjà de 1 on s'en fout c'est pas Europa Park et de 2 on s'en fout euh, dans tous les cas Donc voilà un petit peu, on a commencé le chemin Tous les trous ici justement c'est parfait parce qu'on va pouvoir mettre des plantations Justement mettre des grands arbres un peu de, de jungle on a fait une cascade en live, j'en suis très content, on l'a fait ensemble avec, euh, avec justement bah, en partant de rien, Et donc c'est ça ce qui est quand même vachement sympa. Donc voilà un petit peu la cascade d'eau, petit tips, petite technique finalement, c'est que j'ai utilisé, Bah maintenant vous avez compris ma, ma technique, mais j'ai utilisé du bambou et également, alors pierre tropicale, mais des paluviers morts, regardez en fait c'est des arbres, tout simplement ce sont ces, ces arbres là, tac voilà j'ai utilisé ces arbres là. Pour faire un peu de la végétation, un peu de la mousse finalement qui sort euh, La fuite d'eau qui a été euh, proposée par euh, un viewer Et de là j'ai eu cette idée de faire un cours d'eau De là j'ai eu l'idée ici pour faire un coaster aquatique de faire un, un grand parc d'eau Et au final j'ai relié ce grand parc d'eau à cette euh, source d'eau de, de cascade Donc c'est vraiment, euh, vraiment plutôt pas mal Donc ce fameux coaster on va faire un petit tour Évidemment, il a pas encore de nom ce coaster Par contre c'est vrai qu'on peut... Hey, de base il s'appelle cascade, il est à côté de la cascade, c'est absolument parfait. Au niveau de la file d'attente, je viens de la faire à l'instant, je vous montre un petit peu. Encore une fois, n'oublie pas que les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues. Donc tout simplement, euh, on commence ici, hop, avec une petite montée où on justement on a la vue sur la cascade. Alors, alors bien sûr, euh, là, là c'est vide, hein. ce sera beaucoup plus euh, décoré. Hein. Là ça tourne, on peut voir un petit peu le layout euh, juste ici. Au moins on sait un peu à quoi s'attendre. Tac, tac, tac, on repasse au-dessus de l'eau, etc, etc. Là, on a une petite file... Euh, une petite file qui n'est pas trop euh, linéaire, justement. Et puis là, on passe en dessous euh, du wagon. Tac, tac, tac. Là, peut-être qu'on mettra de la protection du grillage. J'imagine normalement, on met du grillage pour la sécurité des visiteurs, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour la sécurité psychologique. Voilà, et puis voilà. Ça fait quand même une, une grande file d'attente. Euh, sachant qu'on a quand même 5 wagons, si je dis pas de bêtises au total, qui ont une capacité chacun de 8 euh, personnes. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la sortie, tac tac tac, pareil, il n'y a pas d'escalier. Ça descend ici, on passe en dessous des, des poteaux sans aucun problème. Alors, je suis un petit peu dégoûté, les amis, parce que le jeu il a planté tout à l'heure. Je me suis cassé la tête à euh, thématiser. Enfin, cassé la tête, c'est juste que ça prend du temps. Mais j'ai thématisé quelques poteaux. Alors, je vais vous montrer, c'était quoi mon idée. C'est tout bête, hein. malheureusement, le jeu a planté. Donc, tout ce que j'ai fait, voilà, j'ai perdu absolument 20 minutes de ma vie. Et mine de rien, 20 minutes, ça reste 20 minutes. Mais tout simplement, j'ai fait quelque chose comme ça. Voilà, je venais ici euh, sur, euh, sur les poteaux. Tac. Ensuite, je dupliquais vers là. Je changeais la rotation. Et je remontais tout en haut, évidemment. Voilà. Sachant que c'est de la thématisation. Ce ne sont pas. Voilà, les vrais poteaux sont en dessous. Donc, c'est normal qu'on voie les poteaux, etc. Il faut pas tout changer. Mais le but, c'est juste de rajouter ça pour euh, un peu plus de, euh, de, de confort visuel. Justement, thématisation. On n'est pas à Walligator. Hop là, encore une balle perdue. Également, j'avais fait ça comme ça. Voilà. Bref, j'ai fait tout un, tout un truc. Et puis le jeu, il a planté l'enfoiré là. Connard, <rire> je suis énervé Non, je suis vraiment énervé parce que J'étais tout content, je voulais vous montrer ça Et puis au final, ben, rien n'a été sauvegardé, bref Donc c'est à peu près l'idée que j'ai envie de faire euh, Là également, là je pourrais ajouter du, du bois Directement, de, de, du bois d'arbre Tu vois, genre euh, ce tronc là par exemple Donc voilà, il y a quand même pas mal d'idées euh, Qui sont absolument euh, possibles à, à faire hum, Donc... Si vous voulez voir le on-ride de ce coaster je vous invite à regarder la précédente vidéo euh, Également le replay euh, du live Là on va s'occuper du on-ride de ce coaster-ci Voilà je vous mets euh, les euh, résultats des tests en direct à droite sur ce wagon On a fait le layout d'ailleurs en live Je sais plus combien de temps ça nous a pris au total Je me souviens que j'ai un petit peu galéré quand même Donc niveau fluidité euh, c'est déjà peut-être mieux que le premier coaster Mais évidemment c'est pas forcément mieux Enfin euh, c'est pas l'idéal à 100% pour des raisons euh, évidentes euh, Et puis en plus avec ce qui est un peu compliqué avec ce coaster évidemment c'est qu'on peut pas faire de looping ou quoi hein, Clairement il y a des petits jets d'eau qui nous arrivent Dans la gueule Le feu paf et, euh, et on voit tous les autres wagons en action c'est vraiment sympa Mais voilà je veux dire niveau fluidité vous allez voir On, on peut pas faire des rotations de malade euh, etc Alors je, non pas que je cherche des excuses hein, Vous allez voir il y a des endroits où on peut probablement fluidifier Mais de la même façon s'il y en a qui sont chauds Pour fluidifier le coaster sans le changer N'hésitez pas à me contacter et je vous envoie mon layout, et ceux qui veulent justement me le fluidifier, et puis après ce sera à votre honneur bien évidemment, je le remettrai dans le parc, on mettra un panneau et tout avec votre pseudo etc, oui, ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà un petit peu, donc on a fait un petit tour dans l'eau tranquillement, on monte sur une chaîne qui va à 11 km heure, sachant qu'il y a deux lifts, donc là c'est le premier, directement, c'est parti Voilà, avec bien sûr euh, 151 secondes, 917, quasiment 1 km de euh, longueur, 65 km h pour la vitesse max et une moyenne de 22 km h Au niveau des forces G, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense que ça va, en réalité... J'ai malheureusement pas réussi à faire mieux que ça Après je trouve que la sensation, comme dit sur un jeu, n'est jamais la même que dans la vraie vie Je suis assez content encore une fois euh, vous voyez. Alors, souvenez vous Souvenez-vous à l'époque quand je faisais mes coasters Je faisais des trucs qui faisaient 1 km de long, il n'y avait aucune sensation Alors que là on a de la montée, de la descente, du virage gauche-droite directement euh, Vous voyez ce que je veux dire, ça remonte et ça redescend Vous savez ça fait les, les petits zigouilles dans le ventre, les, les petits papillons donc euh, c'est voilà je suis quand même plutôt En fait je suis content du layout J'aime beaucoup ce demi-tour ici là que vous venez de voir Certains je sais pas s'il y en a qui Voilà si les coaster fans vont être en sueur Mais moi je le trouve plutôt pas mal vu de l'extérieur L'intérieur on est dans un jeu J'ai l'impression on ressent pas les sensations de la même façon Mais si vous regardez moi c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans des parcs ça J'ai l'impression hein, regardez Ce demi-tour alors il a l'air moins fluide Que, <rire> que ce qu'il en était encore en live Mais c'est quand même euh, bon enfin Voilà je suis quand même euh, pas Mécontent du layout même si ça m'avait un petit peu alors ceux qui ont vu le live le savent mais j'étais vraiment en, en panique totale parce que le début était juste très bien Et à partir d'ici il y avait déjà plus de vitesse et donc je me suis retrouvé bloqué ici à, à me dire ah oui donc là c'est déjà la fin du coaster Je vais tu vois je me suis dit on va terminer dans l'eau tu vois on pourrait terminer dans l'eau et mettre un lift ici pour remonter Mais c'est d'un chiant total enfin peut-être que dans la vraie vie c'est mieux mais sur le, le jeu bah ça c'est d'un chiant total Alors je ne sais pas peut-être modifier et finalement faire une jetée dans l'eau ici euh, faire passer à côté des visiteurs dans l'eau Et remonter avec un lift Plutôt que de faire euh, ce, truc, euh, ce truc là mais Je trouve que ça rajoute un petit peu de sensation De rajouter encore ces virages là Donc je ne sais pas à vous de me dire en commentaire Je ne sais pas si vous avez compris ma, ma deuxième euh, option Mais voilà dites moi si Si pour vous ça vous, ça vous paraît pas mal Ce qui est sympa moi j'aime bien C'est que vous voyez on a vraiment la vue sur l'autre coaster là Et quand tu te retrouves ici Tu vois le, le looping Et c'est vraiment, vraiment sympa c'est vraiment vraiment sympa Alors là entre temps ce qui va se passer c'est que là je vais remettre de la forêt Tu vois tout, tout ça là, tout ce pattern, tout ce groupe d'environnement concrètement hein, Que je copie-colle, on se casse pas la tête Et là, Je vais tout simplement le prendre Alors je vérifie juste dans quel sens je l'avais comme ça Donc je vais le mettre comme ça Alors donc, je sais pas du tout si on, on verra encore le looping euh, Mais normalement voilà on voit toujours le looping C'était euh, vraiment l'idée vous voyez on voit toujours le looping Un petit peu moins, en même temps il est un peu trop haut le bordel Mais vous voyez c'est vraiment l'idée On est dans une jungle hein, je le rappelle donc faut pas avoir peur de trop mettre de végétation hein. La jungle, l'Amazonie hein, si vous voulez hein. Donc euh, là si vous voulez encore c'est très gentil Alors je sais que l'Amazonie brûle Un peu moins drôle Mais voilà il faut en mettre Ah voyez c'est pas mal là Là on est dans une bonne ambiance directement Là on est dans une bonne ambiance Je pose illico presto Je vais d'ailleurs décaler cette roche Parce qu'on va la laisser Elle est plutôt pas mal la roche là Hop la roche Valmont Comme ceci C'est plutôt pas mal Bon avec la thématisation qui va bien aller sur les, sur les barreaux, enfin sur les barreaux, j'ai le barreau mais ça n'a rien à voir. Sur les poteaux bien sûr, donc ça c'est vraiment, euh, vraiment cool. Alors voilà un petit peu, peu l'idée, un petit peu le topo. Euh, voilà, dans les trous comme ça, euh, ça va être plutôt des arbres bien sûr, donc de type hop euh, aventure, donc nature, arbre, donc des grands arbres. Euh, qui seront en plein milieu de la... Tu vois ça c'est pas... Oh si ça ça peut le faire Encore une fois alors ça c'est ce que je disais en live Il faut pas se faire piéger Parce que le, forêt... le problème dans les grandes forêts C'est qu'on a la folie des grandeurs et on se rend plus compte des hauteurs Parce qu'un arbre normal... Attendez parce que vraiment Je vous assure c'est traître très... Un arbre normal même en bord de mer il fait cette taille regardez Donc un vrai arbre normal il fait cette taille Voilà d'accord Sauf que là on s'habitue tellement à ces grands arbres Que j'ai l'impression Que par exemple euh, Ce qu'on avait avant là Luvier mort, tac, t'as l'impression Que ce truc est minuscule, alors qu'en fait Il est déjà deux fois Plus grand qu'un arbre normal, mais il est surtout Très très grand, il faut se remettre à la, à la hauteur Bah voilà de, de alors, le Pauvre Alors pourquoi lui il est fatigué, il a pas de maison d'employé malheureusement Pourquoi tout simplement parce que j'utilise pour faire les cinématiques Avec euh, la, la vue euh, FPS Mais voilà, faut pas se faire avoir par la folie des grandeurs Quand tu mets un bonhomme, tu te rends compte très vite que c'est déjà Bien bien grand Et euh et euh, donc voilà, donc mine de rien c'est vrai que c'est un arbre qui, qui fait le taf Mais j'ai pas envie de mettre cet arbre là, de toute façon j'ai pas envie Ça je vais enlever d'ailleurs J'ai pas envie de mettre cet arbre là moi Moi j'ai vraiment envie de mettre un, un grand arbre euh, Directement Hop, hop Genre Alors fromager, c'est quoi c'est un fromager ça aussi Non ça c'est un noyer du Brésil, alors c'est peut-être l'occasion de mettre un petit fromager euh, Avec, regardez Un peu plus bas pour que le tronc Justement puisse être un peu plus fin Et je pense que ça peut être très intéressant Et vous voyez ce qui est cool avec cet arbre aussi alors, on va un peu le pencher, mais pas trop, il ne faut pas non plus que ce soit dangereux, n'est-ce pas Sinon, il faudrait couper l'arbre. Ce qui est pas mal avec ça, c'est que ça nous fait une zone d'ombre ici, et on va pouvoir mettre des bancs, là, directement. On met des bancs là, on pourra mettre un stand de nourriture et de boisson, comme ça, les gens qui quittent... Parce que vous voyez, ici, il y a la sortie de ce coaster-là, et là, il y a la sortie de ce coaster-là. Donc là, ici, c'est vraiment une zone sortie. Donc, tout le monde sort d'ici, en fait. On rentre là, pour le coaster, on rentre là pour ce coaster-là. Vous voyez, ici, c'est la zone sortie. Donc, mettre un stand-là, c'est pas bête du tout. Mettre un petit truc à boire et à manger, là, ça peut être pas mal, je veux dire, avec aussi des bancs, euh, euh, des tables, etc. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Là, on a vraiment une belle, euh, une belle petite zone. Je vais sauvegarder parce que, hein, je pas envie que ça replante deux fois. Hop, voilà. Tu peux planter si tu veux, c'est sauvegarder. Donc, bon, voilà un petit peu pour euh, les avancer. Euh, j'ai un petit peu hâte de voir vos, vos commentaires, vos retours. On va s'en arrêter là parce que j'ai vu euh, certains se plaindre de la longueur des vidéos. Alors, c'est... Mais je comprends, hein, je comprends, je vous taquine, mais je vais juste dire ma phrase magique, c'est on me demande de faire ci, quand je le fais, on m'engueule. Non mais voilà, c'était pour la blague. Voilà, n'hésitez pas à partager euh, aux coaster fans un petit peu pour voir euh, les, les différents retours. N'oubliez pas le like, le commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous surtout, c'est très important pour ne pas rater la suite et activez la cloche. Voilà, je vous en demande beaucoup mais c'est pas, pas trop non plus. <rire> Allez, des bisous. Ciao tout le monde.